Bonjour, euh, bonjour, je m'appelle Gerlaine, je suis euh, formatrice euh, chez Pronates euh, à Waterloo, euh, aussi formatrice internationale. Euh, je vais vous parler de notre gel révolutionnaire, Master E1. Euh, vous allez adorer, on travaille très rapidement et on travaille très finement, sans beaucoup euh, devoir limer l'ongle de la cliente. La cliente sera ravie de partir plus tôt de chez vous et faire peut-être ses courses ou autre chose. Et aussi, vous, comme un styliste d'ongle, vous allez gagner du temps pour pouvoir soit faire plus de clientes, soit pouvoir rentrer à la maison plus tôt.